tenéis Bonsoir bien-aimés du Seigneur, bonsoir, bienvenue à vous, à notre culte de ce merveilleux jour. Nous sommes le, le vendredi, bienvenue à notre culte du vendredi. Que le Seigneur en soit infiniment béni, infiniment béni, infiniment béni. Oh, merci Seigneur de gloire. Oh, merci Seigneur, Merci Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de miracles et de prodiges, sans fin, sans nombre. Merci Jésus de Nazareth, toi le bon berger, toi le berger de nos âmes, toi le berger de nos cœurs et de nos vies, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur. Nous élevons ton merveilleux nom au-dessus de tout autre nom. Sois adoré ce soir, sois célébré ce soir, sois élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence, ô oh Dieu. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, d'être là où tu es, Seigneur. Là où ton nom est élevé, là où ton nom est exalté, là où ton nom est célébré, Ô oh, Jésus. Sois béni, le bon berger, le berger de nos cœurs, le berger de nos âmes, le berger de nos c'était dosa. Seigneur nous te bénissons Jésus Nous t'élévons toi le Narcisse de Saron Toi le Dieu puissant Toi le Dieu grand Toi le Dieu merveilleux Toi le Dieu qui est élevé Au-dessus de tout Au-dessus de tout nom Au-dessus de tout nom Seigneur Mon âme t'exalte ce soir dans la reconnaissance du profond de nos cœurs, oh Dieu, des cœurs reconnaissants et humbles devant toi à cause de tout ce que tu es, à cause de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur de gloire. Nous sommes reconnaissants devant toi, Jésus, nous sommes reconnaissants devant toi, Emmanuel, reçois l'honneur, oh Dieu puissant, reçois l'honneur, oh Dieu puissant, sois élevé, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois basata que dosite, Mare dosite Ma rebaïkario -do -re dosite. Bre dossiere baikera docité et Era dosite rebayere -do dosita. -re meradaikoro dosite rebarashina. Maicoro dosite -re terebaikaria. Père, nous te consacrons ce culte, oh Dieu. Le culte de ce vendredi père, nous te le consacrons, ô Seigneur, nous te le consacrons, ô Dieu, nous te le consacrons, ô Dieu. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'onction précieuse du Saint-Esprit. Merci pour l'onction précieuse de ton Esprit Saint. Merci pour l'onction précieuse de ton Esprit Saint. Oh Dieu de gloire, merci Père. Merci Père. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci Père, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du, du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour l'onction du Saint-Esprit, merci, saint merci Père pour l'onction du Saint-Esprit, la merveilleuse onction de ton Esprit Saint. Merci Père pour l'onction du saint esprit du Saint-Esprit, merci Seigneur pour l'onction du Saint-Esprit, merci pour le revêtement, merci pour le revêtement, merci Rabo Santé Rebaïka, Marenosita Santé kera baikario mare baikario dosete. Oh, gloire à toi, immolé, Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le Sauveur, le Messie. Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous adorons ton saint nom. Nous adorons ta grandeur, ton autorité, ta divinité, ta souveraineté, Dieu de nations et de peuple sans fin et sans nombre marédo saterebaïkerodo sita mente koradaino saterebaika reba ba baba ba baika remo c'était kéria reba ba bredo c'était rebaï dosita mente koradoina c'était rebaï ka maredos eté bara jésus i kené sita au saint et tu seigneur Saint et tu Seigneur. Saint et Dieu. Oh, hallelujah. Mere dosita. Ira dosete, rebaike, rebaosita. Remando sete, rebaika. Remayo dosete. Reba coro dosete, reba rasete. Que yo dosa. Mere dosite, reba Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Rebaisque, redosite, rebaisque, Maria dosite, rebaïcara dosite, Ichero dosite, Oh, Hallelujah, Mare dosite, rebaïcara dosite, Oh, Zana, Oh, plus haut des cieux que notre Sois Jésus, Jésus Dos et que keradaï dos et te rebaïka ma reda si ta la bara c'était ma redos et te rebaïka la dosita rebo sa ta rebaïka redosita la baïka yo dosa ma tu es béni à tout jamais jésus tu es levé maïrodos et te rebeka oh. Mare d'Assita la baikara d'aïdosete, Mere d'aussi ta la maya se te le baikar, kara bosse te le baikera d'aïdosete, Meke ron d'aussi ta la barra se te le baikar, Mare Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Esprit descend sur moi, oh Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, oh Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous.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 Esprit agit, en nous, oh, esprit agit en nous, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, comme oh, au jour de la Pentecôte, Esprit Comme en nous, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, Esprit nous, nous comme au jour de la Pentecôte. Esprit, visite comme au jour, comme au jour de la Pentecôte. Esprit, visite-nous, esprit de nous, esprit de nous, esprit comme au jour, comme au jour de la. Tentez esprit dans de nous. Comme de là, tentez cause, esprit dans de nous. Esprit rempli nos vies, oh, esprit rempli nos vies, esprit rempli nos vies. Oh. Esprit remplis, comme oh au jour, comme oh au jour de la Pentecôte. Esprit remplis non comme oh au jour, comme oh au jour de la Pentecote, remplis non comme oh au jour, comme oh au jour de la Pentecôte. Esprit remplis nos vies, inno de mon cœur, et nom de mon cœur. Saint Esprit, inonde mon esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Saint Esprit, inonde mon Saint Esprit, inonde mon oh Saint Esprit, inonde mon inonde mon esprit de grâce. Saint Esprit, oh Saint Esprit. Ô oh Saint-Esprit, inonde mon... Saint mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon... Oh oh mon cœur, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, inonde mon cœur. Il Esprit, inode mon Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, oh Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde, inonde, inonde mon cœur, un cœur qui t'adore, inonde, un coeur, qui inonde un mon un cœur qui te loue, inonde mon cœur, après toi, inonde mon cœur, qui te veut inonde mon cœur, Ô oh, Saint-Esprit, C'est te re baikara do sitereba ikar ya ira mere do sita Toi Seigneur, nous t'adorons ce soir. Avec ton peuple, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous nous honorons. Adorons. Yahweh. et tes bontés dans notre union ce jour. Merci parce que tu as renouvelé tes compassions pour chacun d'entre nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir. Et nous tenons à travers nos cantiques. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Tu es digne, digne es-tu Seigneur, digne es-tu la nuit. Gloire à toi, gloire à toi. Oh, je vais ton Seigneur. je vais y danser, je vais y danser, je vais y je vais y danser, je vais Jésus, je vais y danser, je vais y Jésus, nous vais y Jesus, Nous t'adorons ce soir. Oh, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons oh, et ma santé, que oh, le réseau est oh, à la bague. Reine, chère sainte, espoir. Reine, reine, reine.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 Bienvenue à notre culte connecté et en présentiel de la Nouvelle Jérusalem à l'antenne, à l'école de la sagesse. À l'école de la sagesse. Que le Seigneur en soit infiniment et merveilleusement béni. Merveilleusement béni. Merveilleusement béni. Sans plus tarder, si nous pouvons ouvrir nos Bibles, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles et nous allons dans le livre de nombre, dans le livre de nombre, dans le livre de nombre. Mm. Oui, chapitre vingt, nous, un à treize. Nombre 21 à 13 Nombre 21 à 13 La Bible dit Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tzine. Le premier mois et le peuple s'installa à Kadesh, c'est là que Myriam mourut et fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, et dit « Si seulement nous avions péri comme nos frères ont péri devant le Seigneur, pourquoi avez-vous amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert Si nous devons y mourir, nous et notre bétail, pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si c'était pour nous amener dans ce lieu hostile Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. » Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenier, il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent la face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur dit à Moïse, Prends le bâton et rassemble la communauté toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et son détail. Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez, je vous prie, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher. Avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. La communauté but et son bétail aussi. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, querelles où les Israélites cherchèrent querelle au Seigneur qui montra sa sainteté parmi eux. Amen. Si nous prenons également Nombre chapitre 16, Nombre chapitre 16, juste en arrière, Nombre 16, Nombre 16, à partir du verset on peut même commencer au verset 16. Nombre 16, 16. Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta communauté, soyez demain devant le Seigneur avec Aaron. Que chacun de vous prenne sa cassolette. Mettez-y de l'encens et présentez-la devant le Seigneur. Il y aura 250 cassolettes, de même pour toi et Aaron, chacun sa cassolette. Ils prirent chacun sa cassolette, ils mirent du feu. » Ils placèrent de l'encens et s'étaient à en l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Corée rassembla contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors, la gloire du Seigneur apparut à toute la communauté. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, Séparez-vous de cette communauté, je vais les exterminer en un instant. Ils tombèrent face contre terre et dirent, ô oh Dieu, Dieu du souffle de tout être. « Un seul homme aurait péché, et tu seras en colère contre toute la communauté. » Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à la communauté, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse alla trouver Dathan et Abiram, les anciens d'Israël le suivirent. Il dit à la communauté, « Éloignez-vous, je vous en prie, de tentes de ces hommes méchants, et ne touchez rien de ce qui leur appartient. » de peur d'être emportés par leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram, eux, sortirent et se debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et toute leur famille. Moïse dit à ceci, vous saurez que le Seigneur m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres. « Et que je n'ai agi pas de moi-même, si cela mûre comme ce qui cela meurt, comme meurent tous les humains, ici si Sibus le sort commun à tous les humains, ce n'est pas le Seigneur qui m'a envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants au séjour de mort, vous saurez alors que ces hommes ont bafoué leur Seigneur. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre s'effondrit au-dessous d'eux. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leurs maisons. Tous les gens de Corée et tous leurs biens y descendirent vivants au séjour de mort eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent de l'assemblée. Tout Israël qui était tout autour d'eux s'enfuit à leur cri en disant que la terre ne nous engloutisse pas. Alors, un feu sortit du près du Seigneur et dévora les 250 hommes qui présentaient l'encens. Amen. Le titre de notre exhortation, la prédication de ce soir, nous continuons encore sur le sujet de la dépression. Comment sortir de la dépression Comment sortir de la dépression Ici, en Nombre 20, on nous raconte une histoire assez pénible et incroyable que Moïse a dû traverser et son frère Aaron et de l'autre côté aussi le peuple d'Israël. Moïse et le peuple sont arrivés devant le désert de Tzine. Mais un événement tragique qui vient frapper Moïse de plein fouet, qui vient frapper la famille de Moïse. Dans la famille de Moïse, Moïse était l'appelé de Dieu, il servait Dieu. Il y avait à côté son frère Aaron, et il y avait aussi leur sœur Myriam ou Marie qui était prophétesse. Les trois étaient au service du Seigneur. Ils ont traversé la mer rouge, ils étaient en Égypte. Ils ont ensemble traversé la mer rouge conduit le peuple de Dieu à implorer le ciel que la main ne tombe. La main est tombée. Dieu a fait des miracles extraordinaires. Au travers du ministère de Myriam, lorsqu'il sortait même de l'Égypte, Myriam était au-devant, elle entonnait des chants et tout le peuple était ameuté, elle adorait le Seigneur. Myriam avait un cœur d'adoratrice, Myriam avait un cœur de quelqu'un qui se prosternait devant le Seigneur. Et c'était la seule fille de la maison de Moïse, la seule femme de la famille de Moïse. Arrivé dans le désert de Tzine, Myriam meurt. Myriam meurt et il faut l'enterrer. Tout le peuple se mit à pleurer Myriam, tout comme Moïse et Aaron. Et l'événement du décès de Myriam vient raviver un souvenir qui n'était pas lointain. Dans Nombre chapitre 16, il y a trois personnages datant Corée et Abiram, qui ont amené le peuple à se révolter contre Moïse, qui ont bravé l'autorité de Moïse en disant, est-ce que Dieu simplement parle au travers de Moïse et Aaron Ne peut-il pas parler aussi au travers de nous Dieu a entendu cela et Dieu est venu en honorant la parole de Moïse. Dieu a dit à Moïse, je veux exterminer ce peuple, je veux exterminer ces personnages de leur maison. Dis-leur ce que je veux faire. Moïse est venu, Moïse a dit, « Si vous mouriez comme tous les hommes, cela ne serait pas inuit. Mais le Seigneur, la terre sur laquelle vous êtes, euh, vous, vous tenez debout, elle va s'ouvrir et elle va vous engloutir, vous et vos familles. Peuple d'Israël, éloignez-vous de ces personnages. » Avant même que la parole de Moïse ne n'arrive à son terme, Dieu honora la parole de son serviteur. La terre s'ouvrit et engloutit la famille de Corée, de Dathan et d'Abiram. Tous meurent ensemble, engloutis et ensevelis sous terre. Quand le peuple a vu ça, le peuple a crié en s'enfuyant que la terre ne nous engloutisse pas. Dieu n'avait pas fini parce que non seulement Corée, Dathan, Abiram et leurs maisons se sont levés contre Moïse, mais ils ont entraîné également 250 personnes qui étaient de leaders du peuple, de leaders de la nation, à se revolter contre Moïse. Et le feu de l'Éternel poursuivit aussi les 250 personnes et les consuma. Le peuple venait de subir un état de choc émotionnel extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Et alors qu'elle était, le peuple était en train de se remettre, et Moïse aussi est en train de se remettre de cette épreuve douloureuse, voici arrivé à la, au désert de Tine, Myriam qui meurt, Myriam qui meurt. Ça vient raviver les anciens souvenirs, ça vient raviver la douleur, la douleur, la douleur. Et pendant que le peuple dans cette douleur et Moïse est en train de pleurer, là, sa sœur et Aaron en train de pleurer sa sœur, le peuple dans le désert remarque que nous n'avons pas d'eau. Il y a un besoin qui se présente. Et le même peuple qui dit Nous aurions dû mourir comme nos frères qui sont morts dans Nombre chapitre 16. Le même peuple qui a dit Ne nous engloutis pas, la terre ne nous engloutit pas, c'est le même peuple face à l'absence d'eau qui réclame la mort qui réclame la mort. Le titre de notre exhortation du jour, certes c'est « Comment sortir de la dépression ?» mais nous voyons depuis la semaine passée les causes de la dépression, les racines de la dépression. Ici c'est en termes clairs, en termes simples, c'est la méchanceté. Quand tu es face à la méchanceté des hommes, ça peut te conduire à la dépression. Et cette méchanceté se manifeste d'une façon incroyable. Les mêmes gens à qui Moïse a fait du bien, Moïse s'est sacrifié. Il a sacrifié la royauté de l'Égypte pour sauver son, le peuple de Dieu. Il a sacrifié tout le confort du palais royal. La destinée merveilleuse qui était la sienne, Moïse a considéré cela comme de la boue à cause de l'opprobre de Christ, comme nous dira plus tard Paul. Moïse s'est enfui, il a été en dehors de l'Égypte, il s'est retrouvé chez Laban, il a épousé les filles de Laban. Moïse a vécu pendant des années comme un simple monsieur, alors qu'il était prince d'Égypte, parce que Moïse voulait sauver un un, un israélite qui était opprimé au point d'être tué par un égyptien Moïse il reçoit l'appel de Dieu Dieu l'appelle Dieu le mandat d'aller en Égypte Moïse mais si je vais Pharaon va me tuer le Seigneur lui dit non va je te donne une arme secrète regarde le bâton ici regarde l'arme secrète que je te donne va affronter seul le Pharaon il prend le risque de se lever, de croire en ces dieux qu'il a vu apparaître dans le ruisseau ardent et qui lui donne le signe d'un bâton qui devient un serpent. Moïse croit en ces dieux-là, s'élève et va braver l'autorité de Pharaon en disant « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit, te dit, laisse partir mon peuple. » Seul il a affronté Pharaon. Pharaon a dépêché ses menaces, dépêché ses magiciens. Moïse comptait sur la puissance de Dieu. Moïse comptait sur la grâce de Dieu. Et cette puissance et cette grâce de Dieu ne l'a jamais quittée. Combien de fois Moïse voulait sauver ce peuple, le même peuple qui a vu le miracle extraordinaire, mais quand Pharaon augmente la corvée le même peuple se tourne contre Moïse en disant, mais regarde à cause de toi, le Pharaon a augmenté la corvée. Mais ils oublient ce que Moïse a fait. Ils oublient les miracles que Moïse a déjà opérés. Que faire quand la méchanceté des hommes se manifeste vis-à-vis -vis de toi Ça te mène à une dépression. Cette méchanceté-là se manifeste par une contestation de l'autorité de Moïse. Contester l'autorité de Moïse. Est-ce que Dieu ne peut parler qu'au travers de Moïse Est-ce que Dieu ne peut agir qu'au travers de Moïse Cette méchanceté se manifeste aussi par une contestation de la personne même de Moïse. De la personne même de Moïse. D'ailleurs, il vient de perdre aussi sa soeur. Il est comme nous aussi. Contester l'autorité de Moïse. C'est Comment faire lorsque cette méchanceté se manifeste sous la forme d'un manque de reconnaissance, d'une ingratitude Tu as fait du bien à des gens. Tu te sacrifiais pour les gens, les gens de ta famille, les gens de ta maison. Tu as tout fait au point de te saigner Tu as payé les études des uns et des autres Tu as fait ce qu'il fallait faire au-delà de tes capacités Mais les mêmes personnes à qui tu as fait du bien Un jour te rendent le mal pour le bien que tu leur as fait Ça peut t'amener à la dépression Le peuple réclame à Moïse Nous voulons boire de l'eau Nous voulons boire de l'eau Et Moïse et Aaron lorsqu'ils ont entendu cela Ils oublient qu'ils venaient de perdre leur soeur ils oublient qu'ils sont en période de deuil, mais comme le peuple de Dieu demande de l'eau, nous allons chez leur papa, chez leur Dieu. Ils vont devant le Seigneur, ils vont prier devant le Seigneur. Que faire lorsque la méchanceté s'élève contre toi, lorsque l'ingratitude tu fais face à l'ingratitude et à la contestation de ce que tu es, à la contestation de ce que tu fais Que faire lorsque on est dans une situation de deuil Lorsqu'il y a deuil, ça veut dire qu'il y a rien de vie. Tu es dans une situation tu as perdu de choses. Que faire lorsque tu es face à ça Ça te tourmente par un autre. Les émotions sont tourmentées. La vie dépérit. Que faire face à tout cela Et qui plus est la méchanceté, Moïse et ont pris la bonne décision d'aller devant le Seigneur. D'aller devant le Seigneur ils se sont approchés de Dieu la Bible dit qu'ils ont pris une distance avec le peuple de Dieu ils ont pris une distance une distance voyez on nous dit cela dans Nombre chapitre 20 Nombre chapitre 20 au, au verset 6 Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée voyez-vous ils se sont éloignés des personnes méchantes des personnes toxiques nous devons nous éloigner de cette communauté. Rappelez-vous, lorsque on a dit dans la première leçon, face à la dépression, nous sommes aussi appelés à nous retirer, aller en retraite pour être en paix. Ils se sont éloignés de l'environnement, éloignés d'un environnement d'ingratitude, de manque de foi, un environnement où le peuple manifeste une méchanceté. Ils se sont éloignés. Et dans leur éloignement, ils ne sont pas restés seuls. Ils sont allés à la tente de la rencontre, dans le lieu de la présence de Dieu. Face à la dépression, tu as la méchanceté. Éloigne-toi, certes, pour ne pas continuer à être blessé, mais va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Va dans le lieu où le Seigneur a l'habitude de te parler, dans l'endroit où le Seigneur a l'habitude de te visiter. Ils se sont retrouvés à l'entrée de la tente d'assignation pour chercher la présence de Dieu. Et les deux gars, lorsqu'ils se retrouvent là, ils commencent non pas à prier pour eux, ils intercèdent pour les autres. Face à cette méchanceté, apprends à, à garder ton cœur dans l'amour. Malgré la méchanceté, ne développe pas la haine, ne développe pas la rancune, la rancœur, le ressentiment, ne développe pas non plus la méchanceté à ton, à, à, à, comme, comme, comme, comme rendu, comme retour. Non, développe l'amour. Développe l'amour. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 83 Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Apprends à garder ton cœur dans l'amour. Dans l'amour pour les gens. Et une manière de garder son cœur dans l'amour pour les gens qui te font du mal c'est de prier pour eux. C'est un secret extrêmement important. Pour garder ton cœur qui n'entre pas dans l'amertume dans la haine contre les gens qui te font du mal, apprends à intercéder pour eux, à demander du bien à Dieu pour eux. C'est ce que Moïse et Aaron sont venus devant le Seigneur faire. Ils réclament Ton peuple a besoin d'eau. Donne à ton peuple de l'eau. Et dans leur attitude avancée devant le Seigneur, le verset 6 et 7 nous dit. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'Oreba Santa Coria. Toi qui as été déçu par ton mari, ton mari a brisé le ménage, a brisé, a brisé le mariage. Ton cœur saigne, ton cœur souffre, oui. Dieu entend, Dieu le voit et nous sommes avec toi. Nous, nous sentons ta douleur, mais dans ton cœur, prie pour lui prie pour lui, prie pour lui, bénis-le, bénis sa vie, ne le maudis pas, bénis sa vie, bénis, bénis-le, bénis-le, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta vie, bénis-le, bénis-le, bénis-le, c'est un moyen de protéger ton cœur, afin que les sources de la vie puissent continuer à couler, et que la bénédiction de l'éternel, qu'il a prévu pour toi, puisse s'accomplir. Tu feras des grandes choses en étant seul. Ce n'est pas un homme qui peut définir ta vie. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Avant ta naissance, cela peut s'accomplir. Qui sait, peut-être que c'était un frein pour ta destinée. Qui sait, peut-être que tu es entré dans un chemin qui n'était pas le tien. Tu t'es entêté, Dieu a laissé que tu ailles. Mais c'était pré... prévu que tout à cela allait s'arrêter. Bénis le Seigneur Bénis-le également, ne le maudis pas. Moïse, au verset 6, où nous, nous sommes. Moïse et Aaron de l'assemblée pour entrer à l'entente de la rencontre. Ils tombèrent la face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Non seulement ils vont s'éloigner du peuple, vont dans la présence de Dieu. Non seulement il intercède pour le peuple, mais il va également dans une attitude de prosternation et d'adoration. Dans cette période où cette méchanceté, cette attaque te conduit dans une dépression, n'abandonne pas l'adoration, n'abandonne pas la louange, n'abandonne pas la prosternation devant le Seigneur. Adore le Seigneur, lève le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu adores le Seigneur, tu amènes le Seigneur à siéger dans ton problème, à entrer dans ta situation, à entrer dans ce conflit, à entrer dans ce combat. N'abandonne pas l'adoration. N'amène pas de chants Non, non, non, non N'amène pas de chants Des chants funéraires, non Même si c'est une période de deuil et douloureuse N'amplifie pas le deuil par des chants Par des chants funéraires, non Amène des chants d'adoration Portés sur la grandeur de Dieu Je te dis Si tu crois, tu verras La gloire est de Dieu je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, des chants d'espérance, des chants de victoire qui vont booster ton âme, qui vont ordonner à ton âme. Mon âme adore le Seigneur, mon âme loue le Seigneur, mon âme célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Ils ont gardé une bonne attitude de cœur, ne cherchaient la présence de Dieu, intercédaient pour les autres et adoraient le Maître. Prosternaient devant le Seigneur. Et quand ils ont fait ça, au verset 7, la Bible dit, Le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton. Le Seigneur, au verset 6 vers la fin, le Seigneur leur a paru. Voyez-vous, les gens, Les gens peuvent penser, lui et son Dieu, c'est fini. Dans la situation où nous l'avons amené, son Dieu ne va plus apparaître dans sa vie. Non, non, non, non, non. Ce n'est pas eux qui ont amené Dieu dans ta vie. Dieu est venu se révéler à toi. Ce n'est pas eux qui sont les pouvoirs de la présence de Dieu dans ta vie. Non, Dieu est avec toi en vertu de l'alliance, en vertu du fait que tu es à lui, tu es sa, sa propriété privée. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. pas. Dieu vient à eux. Dieu vient honorer ses serviteurs. Vient honorer Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, mes serviteurs, mes élus. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Quel que soit l'environnement hostile, là où tu peux te trouver, la présence de Dieu est là avec toi. Dieu leur a paru. Dieu leur a paru. Mais le peuple voyait parce que quand Dieu apparaissait à Moïse, la gloire était là. Ils voient que Dieu apparaît à Moïse et Aaron. Et Dieu dit à Moïse Donne l'ordre à Moïse et à Aaron. Verset 8. Prends le bâton. Rassemble la communauté toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux. Il donnera son nom. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Du rocher tu feras boire la communauté sans détail. Dieu donne de l'ordre à Moïse. Face à ce problème, face à cette méchanceté, Dieu donne la solution à Moïse et Aaron. Dieu leur dit, prenez la verge, cette verge qui était devant l'éternel, la même verge ou bâton que Dieu avait donné à Moïse quand il était encore chez Laban. Ce bâton-là ne l'a jamais quitté. Dieu lui dit, prends ce bâton-là. Le bâton symbole de l'autorité, que je n'étais pas retiré mon autorité. Que mon autorité est toujours sur toi. Bien-aimé, même dans ta période de dépression, de tout noir, les grâces que le Seigneur a déversées dans ta vie sont toujours présentes. Les dons spirituels que le Seigneur a déposés dans ta vie sont toujours là. Ils ne t'abandonneront jamais. Ils seront toujours là avec toi. Toujours là avec toi. Dieu lui dit soutiens-toi, prends un soutien. Le bâton, c'est symbole de soutien. Lorsque tu n'arrives pas à marcher convenablement, tu peux prendre un bâton pour t'appuyer. Il lui donne un appui. Dans cette période difficile, Dieu te donnera un soutien. Dieu te donnera un appui. Ça peut être faible, mais c'est dans cette faiblesse-là que la gloire du Seigneur se manifestera. Dieu leur donne un bâton. Il dit, prends le bâton. Et il dit, deuxièmement, convoquez le peuple. Et troisièmement, parlez au rocher en présence du peuple. Parlez au rocher. Parlez au rocher. Dieu dit à Moïse, il rappelle à Moïse, lorsque je t'ai fait sortir pour traverser la mer Rouge, tu as levé le bâton et la mer s'est fendue. Lorsqu'il fallait donner également passer par le Jourdain, ça c'est Josué plus tard. La même chose également, le peuple a traversé. Dieu a utilisé le bâton de Moïse lorsqu'il fallait confronter les magiciens d'Égypte, Jeannès et Jambres. Le bâton de Moïse est devenu serpent, il a avalé les deux bâtons, les deux serpents de Jeunesse et Jambres. Dieu a toujours manifesté la puissance par le bâton qu'il avait donné à Moïse. Mais Dieu ici vient dire à Moïse un autre secret. En lui disant, parle au rocher pour lui dire que la nature, la création entend ta voix. Tu peux parler aux circonstances de la vie. Même dans cette période de trouble, de dépression, Ne n'abandonne pas de parler aux circonstances de la vie. Parle aux circonstances de la vie. Ordonne aux circonstances de la vie. Brandis la parole de Dieu, ordonne aux circonstances de la vie. Brandis les promesses de Dieu, donne aux circonstances de la vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les louanges de l'éternel. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a promis cela, tant que cela n'est pas arrivé, il ne permettra pas que son son noir, son bien-aimé voie le séjour des morts. Brandis les promesses de Dieu, brandis les promesses de Dieu. Et parle, parle à la création, parle à ton homme d'adorer le Seigneur, parle aux circonstances de la vie, parle à la nature, parle. Il y a une puissance dans ta parole, il y a une puissance dans tes déclarations. Ne lis pas ta vie par des paroles négatives, ni des paroles de pessimisme, non. Lis ta vie par des paroles positives, par des paroles de foi, par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Dieu dit à Moïse, parle aux circonstances de la vie, parle au rocher, parle à l'obstacle, parle à l'obstacle. Il ne lui dit pas pleure devant l'obstacle. Non, parle à l'obstacle parce que tu as l'autorité. Parce que tu as l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir... De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu vient dire à Moïse, je sais que Myriam est morte. Je sais que tu es affligé. Je sais que le peuple contre toi. Je sais qu'il conteste ton autorité. Mais détourne-toi. De... Parle à l'obstacle. Parle à l'obstacle. Parle à l'obstacle. Parle aux circonstances. On donne aux circonstances. Moïse convoqua l'assemblée. Et lorsque l'assemblée sortit, on nous dit que Moïse, au verset suivant, on nous dit, verset 9, Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur. Il a obéi, premier ordre, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, obéit comme Dieu avait dit. Mais, Moïse leur dit, écoutez, je vous prie, rebelles. Là où il gâte les choses. Il les appelle rebelles. Il appelle le peuple de Dieu rebelles. Dieu ne lui a pas dit de juger son peuple, non. Dieu lui a dit, viens, convoque le peuple, parle au rocher. Mon peuple et moi, ça c'est notre affaire. Toi, fais ce que je te dis. Lui, il vient, il parle au peuple le citant de rebelles. Il insulte le peuple de Dieu en disant, vous êtes de rebelles. Pour montrer que grand était-il, bien que grand et puissant était-il Moïse, l'homme le plus patient que la terre n'ait jamais donné. Mais là, il a été abattu. Son âme était abattue. C'était l'incident de trop. Il a beaucoup supporté des choses depuis toutes ces années avec ce peuple. Là, Moïse était excédé. Il n'en pouvait plus. Il était au bord, si pas déjà, dans la dépression. Comme on a défini la dépression, c'est quand l'âme est abattue. Moïse s'énerve, il laisse la colère entrer en lui. Il exprime cette colère en disant, « Rebelle » Est-ce que ce peuple n'était pas rebelle Oui, il étaient de rebelles. Mais ce n'était pas à Moïse de juger le peuple. C'était à Dieu. C'était à Dieu. Attention aux paroles qui sortiront de toi. Pendant cette période de noirceur, là où tu es dans un état de dépression face à la méchanceté, garde ton cœur. Attention aux paroles qui sortiront de toi. Moïse dit, traite le peuple de rebelles. Première grosse erreur. Il continue. Il dit, est-ce de ce rocher que nous nous ferons sortir de l'eau pour vous? Est-ce de ce rocher que nous? Est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Que c'est -ce eux qui allaient sortir le. le... Non! C'était lui qui allait le faire. Dans sa colère, Moïse et Aaron prennent la place de Dieu. Dieu avait certes placé Moïse comme Dieu et Aaron comme son porte-parole, mais ici. Dieu voulait encore montrer à son peuple que je suis Dieu le Tout-Puissant. Moïse et Aaron détournent l'attention du peuple de Dieu pour le diriger vers eux en disant, c'est nous qui allons opérer le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Et Moïse, troisième grosse erreur, Moïse, au verset 11, puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau, de l'eau en abondance pour la communauté son bétal. Moïse frappe deux fois le rocher. Est-ce que Dieu avait dit de frapper le rocher Non, Moïse frappe le rocher. Dans ta période de dépression, de, de traverser un moment difficile, obéis à la parole de Dieu. Reste fixe aux ordres reçus du Seigneur. Garde-toi de ne pas bafouer l'ordre reçu du Seigneur. On a vu des gens qui ont quitté ce pays parce qu'ils étaient accablés par toutes sortes de problèmes. Quitter ce pays à cause de manque de papiers qu'on sort. Ils ont fui dans d'autres pays. Mais là où ils sont allés, quand ils sont partis, quelque temps après, ici on a régularisé. Et ceux qui étaient restés ici aujourd'hui sont meilleurs que eux qui sont partis. Et ils regrettent si nous étions restés. Parce que la pression de la vie les a fait fuir. Alors que Dieu ne leur avait pas dit de partir. Écoute et obéis à ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu t'amènerait à certains niveaux de consécration, il attendra de toi une obéissance totale. Les moindres détails que les autres négligeraient, pour toi, il n'y a pas de négligence. Pas de négligence. Moïse, en faisant cela, en rajoutant ce que lui voulait, Moïse sort du champ de la grâce de Dieu. Il sort du champ de la grâce de Dieu pour se présenter avec Aaron, nous. Il amène l'humain là où le divin devait opérer. Dans ta période de dépression, de noirceur pour sortir de là. Un autre secret qu'on a vu le dimanche, c'est la grâce de Dieu. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. Elle est là avec toi. Elle va t'enseigner. Elle va te soutenir. Elle te fera sortir de là. La grâce de Dieu est là avec toi. La grâce, elle se manifeste par l'obéissance à ce que Dieu te dit. Et Dieu, quand il a vu ça, Dieu a fait sortir l'eau du rocher, malgré que ce n'est pas ce qu'il avait demandé à Moïse, mais à cause de son peuple, Dieu a donné l'eau au peuple, mais il s'est tourné après contre Moïse et Aaron, il leur disant, Vous n'entrerez pas dans la terre promise, vous allez mourir. » Autrement dit, ils devaient entrer dans la terre promise, mais à cause de ces actes qu'ils ont commis, Dieu a arrêté leur parcours, Dieu a changé le plan pour eux, ils ont raté là où ils devaient arriver. Attention, ne rate pas ta destinée, ne rate pas ta destinée, ne te disqualifie pas toi-même. Cette pression contre toi, venant des méchants, c'est pour t'amener à te révolter, à entrer dans la colère et à faire des choses contraires à ce que Dieu t'a dit et ça va te disqualifier. Ça va te disqualifier. Tu vas perdre l'élan de ta destinée. Tu vas perdre l'héritage que le Père a prévu pour toi. Et ceux-là qui sont méchants, eux, ils vont continuer à manger, à boire. Mais toi, tu seras « outside », en dehors du plan merveilleux de ta vie. Et ça peut même t'amener à la mort. Moïse et Aaron se sont suicidés spirituellement. Ne te suicide pas spirituellement ne te suicide pas spirituellement. Et j'arrive à la fin. Nous sommes dans une période où le de la mort n'a jamais été aussi présente dans notre communauté, dans le pays et dans le monde. Dans une atmosphère morbide, on entend le décès par-ci par-là. Même des grands serviteurs de Dieu, au point que la foi de beaucoup est ébranlée. Mais où est Dieu Où est Dieu Ça se succède les uns après les autres. Les cœurs à peine pleurant, tel, on attendra le lendemain, tel aussi est parti. Mais pourtant, on prie, on cheve, on réclame. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Ça peut amener à un cœur qui est excédé, un cœur qui explose, et qui peut agir, déclarer ou faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Même abandonner la foi. Non, n'abandonne pas la foi. Reste attaché au Seigneur. Parle à ton âme parle aux circonstances ne laisse pas la dépression noircir ton cœur ne lui laisse pas entrer si même elle est déjà entrée parle parle parle parle parle ordonne-lui parle. de partir par au nom de Jésus parle tiens bon tiens bon ne perds pas la grâce la grâce est là la grâce est là Moïse tu peux encore changer ta destinée. Si tu avais pris la décision de tout saccager, de tout arrêter, de t'asseoir, de tout abandonner, Moïse, Aaron, vous pouvez encore changer d'avis. Tu peux encore changer d'avis. Tu peux encore changer d'avis. Ne, ne te suicide pas spirituellement. Non, cela ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine. Non, non, non. Il y a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Qui sait, derrière toi, le salut de tout un peuple, d'une nation. Qui sait, qui sait, qui sait. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Ne te suicide pas spirituellement. Garde les promesses de Dieu. Garde ton cœur dans l'adoration, dans la louange, la célébration. Continue de parler aux circonstances. Demeure dans la présence de Dieu. Dieu éloigne-toi de l'environnement toxique, éloigne-toi, éloigne-toi. Le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, en compagnie de pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui trouve à son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, dont qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que l'arbre n'est pas attaqué par des tempêtes Oui. Est-ce que l'arbre n'est pas attaqué par des bestioles, des moisissures Oui. Est-ce que l'arbre ne subit pas les quatre saisons Oui. Mais tant que l'arbre est planté près d'un courant d'eau, à chaque saison, il y aura toujours un fruit. Considère-toi comme un arbre, quels que soient les vents et marais marées qui viennent dans ta vie, qui veulent te faire ébranler, tant que tu es surfixé sur le roc de la parole de Dieu, tant que tu demeures dans la présence de Dieu, vents et marées peuvent passer, tempêtes et pluies peuvent te frapper, mais l'arbre va rester inébranlable. Ta foi va rester inébranlable si tu prends la décision de rester dans le Seigneur et de compter sur sa grâce. Et comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Car quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est alors que... Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Oui. Oui, nous allons prier ensemble. Oui, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Nous allons prier ensemble, prier ensemble. Seigneur, fortifie, fortifie, fortifie, Seigneur, fortifie la foi, fortifie l'espérance, fortifie la foi, fortifie l'espérance, fortifie la foi, fortifie la foi, fortifie, fortifie. fortifie. fortifie. fortifie. la foi. Fortifie. Fortifique. Fortifie. Fortifique. Fortifie la foi de ton enfant Seigneur, fortifie la foi de ton enfant, derrière cette parole il y a la grâce de Dieu qui est là, il y a la grâce qui opère, elle est suffisante pour te fortifier, pour te montrer le lendemain, Seigneur que cette grâce agisse, que cette grâce ouvre les portes, que cette grâce fasse traverser les eaux. Fasse traverser le feu, fasse traverser les tempêtes, que cette grâce rende ta fille et ton fils fort dans leur foi, inébranlable, dans leur marche avec toi, dans leur détermination à te suivre, à t'adorer, à te louer, à t'adorer, à te louer, à t'adorer, à te louer. Qu'un chant nouveau monte dans leur cœur, un chant d'adoration et de célébration, que Jésus soit élevé dans leur vie, que Jésus soit adoré dans leur vie. Et qu'ils disent, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Quel que soit coré sita, breyado Mario Dosete Rebo c'était coria. je brise, je brise tous les décrets des méchants, toutes les paroles des méchancetés qui sont entrées dans tes oreilles, qui ont pollué ton âme et qui ont fêté ton cœur, ce venin mortel, ce poison du diable, ces traits enflammés du malin, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les brise, au nom de Jésus, je les brise. Au nom de Jésus, toutes ces paroles-là qui t'ont minimisé, qui t'ont méprisé, qui ont méprisé ta foi, qui ont minimisé ta foi, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Venant de qui que ce soit, quelle que soit la position de cette personne-là dans le monde occulte, je les brise au nom de Jésus. Balaam a voulu maudire ton peuple. Mais il a conclu lui-même, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Quelle que soit la sorcellerie, des complots de la sorcellerie, sur ta vie, sur ta personne, afin que tu quittes le champ de la grâce du Seigneur, je brise leurs effets. Au nom de Jésus, je brise leurs effets. Au nom de Jésus, je brise leurs effets. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimés du Seigneur, que le reba sante rebaïka, bricado sete yodo Oh, merci Seigneur. Merci. Yaredo Sita Rabbaïkaria. Irado se dosita. Jésus, nous te Seigneur. Maria dos se te dosita. Alors, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, Entends les chants d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. C'était le le esprit le le le Dans notre temps de dîmes et des offrandes, sans contrainte de façon libre, si tu as une dîme et offrande à donner au Seigneur, nous allons mettre le numéro de compte et sans contrainte, en toute liberté, nous allons nous bénir nous-mêmes en apportant dans la maison du Seigneur. Alléluia! Merci, Seigneur Jésus! Merci, Seigneur. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre Gaïa, Yah, m'a libéré mon papa mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais Papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré dans la chambre. Seigneur, Jésus est Seigneur. Seigneur. Alléluia. Je sens des forteresses brisées ce soir. Je sens des forteresses brisées ce soir. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Tombé. Les chaînes dans les cœurs sont brisées. Les chaînes dans les cœurs sont brisées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes de l'amertume, de la rancœur, du ressentiment, de, de, de, de, du repli sur soi sont brisées ce soir au nom de Jésus Christ. Les chaînes du manque de pardon sont brisées ce soir au nom de Jésus Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. « Père, nous prions pour les offrandes. Tu as dit apporter dans la maison du trésor dit mes offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses de cieux et je répandrai ma bénédiction avec abondance. Père, donne à ton peuple ce que l'or ne peut pas leur procurer. Bénis leurs entreprises, bénis leurs maisons, bénis leurs familles, bénis ton église. » Bénis tes serviteurs et tes servantes à la nouvelle Jérusalem, à l'antenne, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient en bonne santé. Toi qui as dit, le Père honorera celui qui me sert, tu n'as jamais trompé qui que ce soit. Tu n'es le débiteur de personne. Merci Seigneur de marquer la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous te bénissons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.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 Allons dans la paix du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et par sa grâce Nous nous retrouvons le dimanche En présentiel sur Anneut Zestenweg 76 3400 London en Belgique La Nouvelle Jérusalem à London Ou de façon connectée Via Facebook et si Dieu fait grâce Via Youtube Et Instagram Que le Seigneur vous bénisse abondamment Ya, yeah, Doug Bonne soirée à tout le monde dark.